Alors, testons un engin. La licorne de l'épopée de la baleine. Il m'a envoyé les craft pour que je fasse un essai euh, avec ma RTX 2070. Pour voir si ça a amélioré les performances ou pas. Tant qu'il y a 1200 pièces dans le craft... Euh, C'est un truc monstrueux. Et puis euh, donc j'ai déjà fait un test en 2K. Euh, en 2K la carte graphique est euh, Par contre euh, le CPU, ben malheureusement le jeu ne gère pas le multicore. Et donc il euh, n'y ben, a qu'un seul CPU qui tourne en fait donc euh, voilà et du coup bah, comme il est saturé à mort bah, c'est lui qui brille tout quoi. donc on va essayer de décoller avec ce truc en 4K puisque là du coup j'essaye en 4K c'est parti alors j'ai baissé beaucoup le son du jeu parce que en fait si je mets le son ça fait un truc horrible le jeu est tellement lent que... Donc ça apporte rien le son, donc je, je le coupe. Et donc c'est parti. Donc là je tourne actuellement à 4 frames par seconde. 3, 3, 4, c'est vrai. Ouais. Donc là je suis en 4K. Euh, les réglages graphiques du jeu sont tous embutés à euh, maximum. Euh, je suis tout à fond, donc j'ai lanti 8x, les textures au maximum... Euh... Euh, le, enfin, tous les paramètres possibles imaginables euh, euh, sont ma, au, au, au max tout est à fond et euh, donc ma config c'est un Intel Core i7-6850K euh, qui tourne de base à 3,6 GHz euh, j'ai 32 Go de DDR4 sur 4 canaux euh, le GPU, c'est une, euh, no une carte toute neuve que j'ai installé euh, hier. C'est une euh, Asus Strix RTX 2070 avec 6 Go de RAM, 8, dans 8 Go de RAM, euh, 8 Go de, de GDDR6. Et donc euh, là j'ai le jeu en 4K donc euh, qui, qui rame, hein, c'est ça, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Euh, donc j'ai un des corps, le corps numéro 2 qui est embuté. CPU. Les autres, euh, pff, ils roupillent pas mais ils sont à 20% à peu près, à peine. Mais bon j'ai d'autres trucs qui tournent au fond hein, sur le PC donc... Euh, et j'ai le GPU, donc la carte graphique là pour l'instant elle tourne à 20%, 20%, 24%, c'est bon. C'est très très safe. C'est très très très très safe. La carte elle dort là, c'est honnêtement, c'est le CPU vraiment qui limite tout. Donc c'est un CPU 6 corps 12 threads, et bon, bah il n'y a qu'un seul thread qui tourne donc. Euh Malheureusement bah, si le jeu exploitait la totalité des corps Je pense que le jeu pourrait tourner au moins 8 à 10 fois plus vite Donc là je suis à entre 2 et 4 FPS Ok on va lever au max On arrive en bout de piste voilà, Je commence à lever le nez Dès que je vais avoir quitté, je vais rentrer le train. Voilà. En tout cas, je commence déjà à retomber, là. Hein. 68 mètres. Faut pas se louper. Le pilotage est pas évident à 4 images par seconde. Quand on fait une manœuvre, le temps que l'ordinateur la prenne en compte, euh, eh ben on a déjà fait. Euh, on a déjà avancé de, de 400 mètres. Quoi. Je vais essayer de viser 45 degrés de montée. C'est extrêmement difficile à piloter avec une euh, un tel lag. Donc j'ai toujours le CPU qui est en, en buté sur un corps, les autres qui dorment. La carte graphique là 27%, 26. Ok. Alors je suis à 40 degrés de montée. vraiment n'importe quoi ce truc ça lag à mort Alors, accessoirement j'ai aussi obs évidemment qui enregistre le qui enregistre le stream mais lui il utilise plusieurs cpu sans problème et c'est peut-être bien lui d'ailleurs qui utilise les autres cordes qui sont dispo en fait Ok, 337 mètres par seconde. On va afficher le niveau de carbu. Donc il y a des rapières. Y a un H il y en a, je ne sais pas combien il avoir une centaine de rapières là-dessus. Euh, et puis des... Je sais plus ce que c'est les autres moteurs. Qu'est-ce qu'il a mis comme moteur, là le jeu il en peut plus quoi bon bref enfin, ça monte ça monte pour l'instant euh, 370 mètres par seconde on va bien voir je suis à 2200 mètres j'ai passé les, les 100 mètres par seconde de vitesse ascensionnelle ça t'abasse pas mal pour l'instant j'ai une poussée de 1g les rapiers sont plus efficaces à haute altitude, donc on va voir ce que ça va donner. Donc Toujours le corps numéro 2 qui est en pleine patate sur le CPU. La carte graphique, elle est à 24. Elle dort, quoi. Elle s'en fout royalement. Osé faire ce truc en live parce que bon pas, pas déconner quand même mais vraiment ça lag à mort prendre de plus en plus d'accélération je suis à 4500 mètres ça continue de monter stabilité qui se présente là. Je ne sais pas, si je... ça sent le Kraken là. Là, ça sent le Kraken là. Il se met à battre des ailes, là, ça craint. Il m'a pas fait ça tout à l'heure. part en oscillation complète, c'est du n'importe quoi. Je vais essayer de le stabiliser sur le prograde. Mais à mon avis Je sais pas ce qu'il me fait là. C'est du n'importe quoi. C'est du grand délire. Je crois que le jeu il en peut plus. Euh, voyons le reste, qu'est-ce qu'il m'utilise comme ressource Alors, pour l'instant, il utilise 2 gigaoctets de mémoire. Remets-toi en prograde, tu veux bien. C'est du n'importe quoi. Et je continue à monter. On va remettre en stabilisation comme ça. En... Ah, on remet le SS comme ça. Voilà. Pour l'instant, je pars en spirale. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon. Tant qu'il continue à monter, j'irai pas à bah monte quoi. Voilà, je suis à combien 8800 mètres. Mais là, c'est vraiment du n'importe quoi là. Le moteur physique, je crois qu'il est complètement, euh, complètement à la ramasse là. virage à 90. Là, il est en train de perdre de la vitesse à mort. Il me fait n'importe quoi. C'est du grand délire. Ah, puis l'avant fait la saucisse maintenant aussi, là. toujours de la vitesse énormément, forcément je pousse à quasiment, euh, ouais, quasiment à 80, perpendiculaire à, au prograde, donc forcément c'est pas optimal. Je sais pas où je vais finir. Pour l'instant je continue à monter à 100 mètres par seconde, je sais pas combien de temps ça va durer. A mon avis, pas longtemps. Voilà, je pousse quasiment maintenant en rétrograde, donc là, autant dire que... Voilà, là, je pousse en rétrograde carrément. Je suis toujours en montée. Là, je fais rien, je laisse le truc se démerder tout seul. De toute façon, là, j'ai plus aucun contrôle. C'est du n'importe quoi. Et je suis toujours en train de monter, hein. l'inertie de ce truc est quand même impressionnante. Hein. Alors après c'est sûr qu'à 3 fps Bon là en fait je, Par rapport au temps du jeu Je suis qu'à 1.32 du décollage hein, Donc c'est vraiment ridicule Et ça y est ma vitesse ascensionnelle est nulle Mais il repointe vers le haut Donc il va peut-être repartir vers le haut encore qu'à 111 mètres par seconde, la vitesse est encore en train de chuter. Ce machin, c'est du grand n'importe quoi. C'est du Kerbal, hein, donc, bon, c'est... Ça vole, c'est... Mais bon, c'est... Voilà, quoi. Carball, quoi Ah je suis en train de reprendre un peu de vitesse Et on dirait qu'il se stabilise un petit peu dans une direction euh... Et il a arrêté de bagoter en plus le, On dirait le, le cul du truc là Ouais, le cul du machin a arrêté de bagoter, les moteurs ils bagotent plus, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça a l'air déstabilisé. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Hein. Bon, pour l'instant je suis toujours en train de descendre à. Très, très, très, très fort. J'ai que un g d'accélération. Je suis surpris parce que j'ai moteur à pleine patate. Après c'est les rapiers, c'est que les rapiers, euh, il leur faut de l'air pour marcher bien et pour leur donner de l'air faut les vite et là euh, je suis quasiment à l'arrêt quoi. Donc on va attendre qu'ils reprennent un peu de vitesse et puis on va bien voir si la poussée s'améliore. Là j'ai un jet de poussée. là. J'ai un trust waste, trust west, waste ratio, oh, mon anglais est pourri, euh, de 1. Actuellement, avec la charge euh, carburant restante, j'ai bouffé la moitié du carburant. Je suis à 11 km. S'il faut, je cheaterai le jeu pour euh, mettre le carburant illimité... Euh, On voit que je ne suis pas une trajectoire très optimale hein, là. On voit que c'est pas terrible, terrible quoi. essayer de me stabiliser avec l'horizon à l'horizontale toujours le nez vers le haut mais l'horizon à plat sur la 9 bol on va essayer maintenant qu'il s'est un peu calmé j'ai toujours à 3 frames par seconde c'est une cata mais bon Alors on va prendre un rapier On va regarder un peu Voilà 60,5 kN pour l'instant Ça augmente très légèrement ça augmente doucement mais sûrement au fur et à mesure que la vitesse augmente essayer de remettre l'horizon à plat 65 et une tonne Ah ça monte ça y est La poussée des moteurs commence à vraiment prendre un peu de, un peu de patate 67 Je suis parti depuis 2 minutes et 10 secondes d'après le jeu C'est assez bah, impressionnant Je comprends pourquoi il veut toujours pencher sur le côté là, il est un peu pénible. J'essaie de lui faire le mettre le nez dans le prograde, on va voir si ça fait gagner de la vitesse. Parce que là j'ai une traînée de mode de folie là, parce que je lui présente le ventre, déjà que c'est pas aérodynamique du tout ce machin. le nez dans le prograde un petit peu voilà on va essayer pas de pas on va essayer de se remettre un petit peu à plat allez ah, on va l'inertie du jeu là c'est un truc de fou quoi prendre un peu de vitesse comme ça voilà c'est la poussée augmente à fond là. plus ma vitesse augmente plus la poussée va augmenter de toute façon là. c'est incroyable ce machin incroyable, comme on dit. Ah là là, ce jeu. Je vais baisser encore le son, là parce que le son de ce truc, c'est vraiment pas terrible. Je reprends de la vitesse à fond, là. La poussée augmente en flèche. 140 kN, alors unitairement il hein, n'y a qu'un seul moteur là j'ai affiché le, la poussée. Hein. Et donc il faut que j'augmente ma vitesse absolument parce que plus je vais vite, plus les rapiers sont efficaces. Ils arrivent à 160 kN unitairement. On va y arriver, on va y arriver. Je suis confiant. Après, de toute façon, je vais cheater le jeu pour euh, mettre les, le carburant illimité. commence à, à bien prendre de la vitesse je vais tirer un peu le manche pour remonter en altitude parce que là pour l'instant je vole à plat mais je vais finir par cramer mon TWR et j'ai désormais de 2 Ce truc pousse vraiment très très très fort. C'est un bon avion, bien bien bourrin. Hein. Moi bon, je pense que monter à 30 degrés déjà ça va être pas mal. Hop. Hop, j'ai même overshooté, je suis déjà à 35 degrés. 40, faut que je compense là parce que. Il est en train de cabrer comme un sauvage. Hop. Doucement, doucement, doucement. Et il est en train de monter, il est passé les 45 là quasiment. Alors le point c'est qu'il prend l'air en dessous, forcément, donc ça a le cabre à mort. Bon, je suis à 45 degrés là. Puis bon avec l'inertie du truc là, c'est que je fais une commande avec mon joystick, mais elle va être prise en compte dans le temps réel que dans. Enfin temps de jeu dans instant, quasiment instant, mais.. En temps réel, ça va prendre en compte que dans 40 secondes. Donc euh, c'est un peu compliqué à piloter. C'est du n'importe quoi. La poussée elle est quasiment à 200 kN En un peu de vitesse monter à 25 je pense Et après je vais lui faire pointer le prograde Bref ça monte ça monte par seconde 16 km il me reste encore pas mal de chemin à faire pour arriver dans l'espace c'est un gros machin quand même il y a mille, presque 1200 pièces je crois il me semble que c'est 1200 pièces à se demander même comment le jeu ne fait pour pas planter carrément parce que là, là c'est vraiment c'est vraiment bourrin allez je vais arriver à 18 je vais attendre 20 à 20 je vais cliquer sur prograde pour le remettre dans le prograde j'aurais dû installer euh, Kerbal Engineer Redux pour avoir le, les paramètres orbitaux en temps réel j'ai pas pensé 1400 mètres. Oh, il recommence. Oh, il recommence son délire, là. Oh non. Oh, j'étais bien parti, là. Qu'est-ce qu'il me fait Il me fait, oh, fait n'importe quoi, là. La vitesse continue d'augmenter pour l'instant Mais il me fait n'importe quoi Les pièces qui volent dans tous les sens C'est n'importe quoi Oh là là là, là Ça part n'importe où ce truc C'est du grand n'importe quoi Bon bah ce que je vais faire c'est que je vais lui laisser vider son carburant. Oh là là le truc est en train de se désintégrer mais totalement. On a affaire au kraken là carrément. Ouais le truc il sait plus quoi faire. Là il fait vraiment n'importe quoi. C'est le délire le plus total. Tous les éléments du, du cockpit, enfin de la cellule, sont en train de se tortiller comme du verre de terre. Ouh là. Oh Ah c'est magnifique là Ah oui là c'est beau là Là, là la beauté du truc est fantastique. Oh il y a des morceaux partout, c'est magnifique, c'est splendide. Il y a des moteurs qui continuent de brûler leur carburant alors qu'ils n'ont plus de réservoir. C'est absolument génialissime. 19300 mètres par seconde. Le Kraken est là. Ça y est. Le Kraken a été invo invoqué. Le jeu n'en peut plus. La vitesse augmente. 43 000 mètres par seconde. C'est un truc de fou. 280 000 mètres par seconde là on en est dans du, du lourd là du lourd du très très lourd là le jeu fait absolument n'importe quoi Là j'ai atteint la vitesse de largement même la vitesse de libération de, du système, là je ne reviendrai plus jamais. C'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Est-ce que je peux retourner des fois Ouh. À la station de contrôle. À la dernière sauvegarde pourquoi Il veut pas que je. Ah oui, parce qu'il faut que je coupe les moteurs. On va essayer de faire F5. Pendant un déplacement en surface. Il me dit que je suis un déplacement en surface, là. D'accord. Je, je crois que. Bah, je crois que je n'arriverai nulle part ailleurs. Parce que là, manifestement, c'est n'importe quoi. Je m'éloigne de la planète. Je ne peux plus revenir au truc parce qu'il croit que je suis à nouveau euh, sur le sol. Donc euh, bah du coup, euh, il me recharge le jeu 3 minutes avant. Enfin, c'est-à-dire quand j'étais sur la piste, en gros. Bon, et eh ben, on va laisser tomber ce truc, hein, parce que manifestement, de toute façon, j'arriverai à rien. La vidéo est déjà beaucoup trop longue comme ça. Ça fait déjà une demi-heure que j'ai lancé ce truc. C'est n'importe quoi. Donc, euh, on va quitter le jeu ici. Et puis voilà. Quoi d'autre Quitter le jeu, revenir au menu principal. Ouh là là là, le jeu il a vraiment du mal. Il a vraiment du mal là. Retour. Il n'en peut plus. Bon, et eh bien allez, on va mettre ça sur YouTube. C'est vraiment juste pour déconner. Mais bon, voilà, on aura pu essayer ce petit truc, mais je ne serai pas allé dans l'espace, du moins, pas sans l'aide du Kraken. Donc, euh, ben voilà, on va laisser comme ça. A bientôt